Ok, salut les guerriers et bienvenue sur Fitness Fusion. On est là pour faire des fusions. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec Cassandra. Donc c'est la première fille qu'on vous ramène sur la chaîne, les gars. Soyez euh, gentils un dans les commentaires. Déjà, pas. pourquoi elle est en couple Déjà, c'est mort, les gars. Et si on est là aujourd'hui, c'est justement parce que son copain est fan de nous. Ah, c'est un ouais, bon, mais c bon, c est, c est En bizarre. gros, vous vous souvenez de la FAQ, on va vous remettre le passage. À quand une vidéo avec un abonné, mon copain est fan de vous Tel genre euh, comme ça, il y a des gens qui vont venir taper à ta porte pour euh, venir s'entraîner avec toi copain un jour on sait pas. Et à la suite de ça on l'a contacté justement pour euh, faire une surprise à son ouais. copain. Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi il s'attend là comme soirée Qu'est-ce que tu lui as préparé <rire> Qu'est-ce qu'il pense qu'il va faire ce soir euh, il pense qu'il va euh, bah, partir je pense qu'il pense qu'il va partir à la Center Park un truc comme ça genre une vraie en, en d'amoureux euh... Donc là en gros il croit que ce soir ça va être THE soirée. Ouais. <rire> il va entrer dans la l'appart, il va avoir deux animaux dans de le, le salon en train de faire du sport les gars le Donc là il va pas tarder à arriver, il doit venir, euh, il finit il a bientôt ouais. Ouais. donc on va installer toutes les caméras tout ça et on va essayer de le piéger donc euh, vous allez un peu voir euh, sa réaction dans la chambre quand en fait quand lui sera dans la chambre nous on sera là en train de faire du sport il ouais. y aura le générique on va fusion, et tout. Fusion. donc les gars ça va être une dinguerie hein. on se met tout quand quand arrive ou pas ben, bon on va faire une dinguerie tu sais très bien <rire> ok t'es stressé un petit peu quoi moi ça va je sais qu'il va y avoir un petit malaise quand il va arriver au début tu vois enfin, bon. parce que nous on va être gêné, on n'est pas habitué lui c'est encore pire pour lui mais imaginez-moi, imagine, il s'en pas les plus gros donc, Allez. Nous c'est la première fois qu'on fait ça En tout cas on n'a pas l'impression d'avoir une influence sur les gens On est personne les gars Mais euh, du coup ça va être marrant de voir ça Ouais ça va être marrant ouais. Vous êtes prêts Un petit like et c'est parti hein <musique> Il, il arrive là il arrive. On, a il dû se ca... on a dû se cacher parce qu'en fait il passe et là il y a des Tout grands vitrées. Aujourd'hui je vais te faire un Q et on va... On s'est tout de suite avec une question, ça, ça commence comme ça. <t 'en> C'est là je je Ça Paris C'est chez moi ici, comment ça je vais pas à Paris Comment ça <rire> va Kevin Bah ça va et vous ça va ah ça fait bizarre de vous voir On <rire> est plus stressé que le <rire> On n'a pas, pas la télé chez nous, on est venu ici Ouais c'est ça Bien reçu, on n'avait pas de neige dans le nord c'est ça Non, non la neige à ici, pas. on est ici, on s'est dit euh, c'est mieux ici Eh moi j'étais mort de rire, on t'entend déjà Et là, je là, suis là. en train de pleurer Il était mort de rire, par y générique Il je... oh. y a un fou rire qui m'a pris Ton ventre c'était quoi le gros de ton ventre là Bon les gars, on est encore plus stressé que lui je crois Comment il est bon la qu'il ça fait 3 <rire> semaines qu'elle te prépare ça ah ouais ça fait 3 semaines oh, c'est bah, dingue hein. attends, allumé. mais vous êtes venu, euh, juste pour ça ah pour ça. Moi, je suis désolé pour toi il n'y a pas de surprise tu pars pas en vacances je <rire> suis <rire> désolé Harry ou... <rire> du coup, il va falloir parler de son cher pour. Euh... Tu te mets tout nu, oui, Alain <rire> Là, c'est tout <rire> nu <nuit. rire> Elle m'a dit que tu crois que je mange de la merde tout le temps. c'est pas le cas, je te le dis direct. Tu n'es pas le cas. Il est fâché. Voilà. Il est fâché. Elle m'a dit Ouais, moi je suis comme toi, je mange des pizzas. Non, je mange pas des pizzas. <rire> Arrête. Il <rire> y a un mec qui m'a envoyé un dé, il m'a dit Ouais, tu sais pas parler en gros. Ouais, bah ouais. C'était lui. C'est moi qui ouais. envoyé ouais. la vidéo. De Kevin qui disait Énuméroé, euh... disait ah Énuméroé. C'était hein, Aujourd'hui, ensemble, nous allons énuméroer. Rires Et bah ben c'est à ce moment là que je t'ai dit on a une vidéo Oui c'est à ce moment là Bah en fait euh, c'est à ça qu'on s'est dit on va faire cette vidéo là Mais non Je te je jure tu m'aurais pas envoyé le message là je t'aurais pas contacté toi Bah heureusement que C'était prévu que t'aies pas relevé sa connerie hey, il non, plus non, plus bon, chaud, hein. non je m'en <rire> fous je Non mais je réalise pas là Bon en gros ça fait longtemps que tu regardes les vidéos et tout Ouais la première vidéo que j'ai vue c'était pendant le confinement fais tu, football, football. tu faisais le challenge Limit oui. pompes. Ah ouais, ah ouais c'est ouais. vieux ouais, ouais, ouais. Un, un an et 6 mois facile. Plus ça fait de... deux, le deux, deux, deux, deux, deux ans, deux ans. Deux ans. C'est deux ans, deux ans. C'était ans. Mars, mars 2000. Ah c'est pas mal. Et toutes les vidéos du coup mercredi, dimanche. <rire> ouais, tout le temps. <rire> 17h pile t'es là. Non, non, je peux Allez, pas au travail. Allez, viens. Ah oui, c'est ça que j'avais vu. J'avais vu dans ton placard, Kevin. C'est pas mon placard, si, c'est si, pas si, chez C'est ton placard. Et ça, on m'a dit, on m'a dit y'a que toi qui manges. Ah, les gars, c'est euh, un la peu de fusion et, mange, et ça mange du Nutella et des Doritos. Dit... C'est des petits plaisirs. Kevin ah, nous explique. <rire> c'est pas des... Moi, je mange pas ça. Mais je mange pas ça, t'es un baiser! Tu m'as dit des petits plaisirs? C'est des gros plaisirs, ça c'est pas pareil! Non, non mais ça c'est de temps en temps! C'est moi qui ai fait, fait ça, ça coûte de moi ça! Faut pas suivre sa diète, elle est pas bonne! <rire> la la diète c'est pas ça! Moi quand je dis faites vous kiffer, ça veut pas dire faites ça, mais ça va pas ouais. <rire> Et il y avait des barres, euh, barres protéines aussi, je crois non? Hein. Ouais là-bas! C'était quoi? Tu, tu peux la ramener aussi? Les sneakers! Tu gagnes? Ouais! En gros, le concept de la vidéo là c'est youtubeur à domicile, ça veut dire? Ça veut dire, Ça veut dire, on va chez les abonnés, on regarde qu'ils mangent, on regarde s'ils sont et Donc nous, toi, on sait que tu t'entends pas depuis un on sait que tu manges. Ça, ouais, c'est pas bien de temps en temps. temps. Alors que tu es soi-disant fan de Finesse Fusion et qu'on a une ouais, dame, mais justement. on a un sponsor qui oh. était. Donc là, nous, on est là aujourd'hui pour régler tout ce qui se passe. Okay. Déjà, on va aller à la salle ensemble. ok On va manger ensemble aussi. On va manger propre. Ta copine elle va nous préparer un bon repas. Et ça, on va arrêter parce que Nature Valley, les gars, c'est pas une bonne marque. <rire> une... Déjà, on vous a conseillé à Action. Il y a des mecs qui vont à Action chercher de la prod. On le sait. Donc il on à Action à la suite de la vidéo. Grave. Donc je ça, on arrête et on t'a ramené pas mal de choses, euh, Kevin. Normalement, on a tout c'est chez toi Oui, oui, c'est là Bon, c'est des petits plaisirs. Faut pas, pas, pas en 10 dans la journée Je, je t'ai pris un peu de tout pour que tu puisses goûter un peu tout ce qu'on fait. fait, et tu vas être tranquille. <t 'en rire> et ça, c'est <rire> bon du coup ça Ça, c'est un sacré. faut pas en manger 10 dans la journée. bon ça En collation, c'est incroyable Sans on masse la Après la salle ou après la salle, c'est nickel C'est énorme là, les gars Ça, les gars, elles sont super bonnes au goût, je sais pas si on le voit. Elles sont super bonnes en goût, mais elles sont un peu sucrées. Ceux-là, le moment sèche, tu peux les taper, mais elles sont dégueulasses, d'accord ouais, Elles ouais. sont pas bonnes. Mais si t'es terres, mange-les, elles sont elles sont protéinées et pas sucrées. Omega 3, ta copine m'a dit t'en avais besoin, t'en avais plus beaucoup. Ouais. Et l agène, l agène, les collagènes, ça c'est bien pour. Euh, euh, pour en aussi. Aussi. Et un, un petit pot de praline, je sais pas si tu l'as testé. Non. 50 g de prod sur chaque sou. T'es tranquille. Ah ouais. Vrai. Enfin, ça aussi c'est aussi. Oh, oh, oh, ça c'est oh. à prendre avant la séance. Évite le soir. ça. Évite. le Prévoir. Je sais même pas si on me voit là en vrai. Bon. Moi on me voit. Ça en gros dedans les gars vous avez euh, carnitine, caféine, guarana, green tea, suite je euh, de... sais pas ce si <rire> que c'est. <rire> en gros si tu veux sécher c'est bien et avant ta séance ça te booste. T'as de la caféine ouais. dedans en bon. gros. Ok ok merci. Si c'est dégueulasse tu leur dis. Hein. Ouais si c'est pas bon faut le dire faut pas mentir. Normalement après un mec qui boit du coca normalement il va trouver ça bon. Non c'est bon Ça va. Bien. Ça va. Mais par contre faut c'est pour nous là, il faut leur agir maintenant en de finesse fusion les gars Ils ont combien Ils ont 20 20% Voilà les gars Hop Il est gêné t'as il est Je sais pas si vous voulez J'ai rien nous On est généreux Moi j'ai rien demandé Déjà faire une vidéo c'est pas évident Moi j'ai je suis à l'aise Tu chez moi Non mais ça te fait plaisir quand même Ouais Et bah voilà la suite du programme les gars c'est qu'on va manger un bon repas Parlé par Cassandra Bon les gars on est bien reçu donc là vous voyez ils sont en train de nous faire à manger tout ça Donc si vous kiffez le concept n'oubliez pas de lâcher un petit like et le commentaire Parce qu'on compte faire youtubeur à domicile dans toute la France les gars N'hésitez pas à postuler en commentaire On arrive chez vous cuisine cuisiner jet hein. Direction la salle dans un cercueil avec quatre roues, frères. Donc là, quatre les roues. gars, on a dit on fait tout comme les abonnés. Là, on a bien mangé et tout. Franchement, elle a bien cuisiné, Cassandra. Et maintenant, direction la salle en Twingo. Twingo RS, 130 chevaux, c'est si la... un missile. Twingo, une phase 2, ah, okay. c'est ça. Bah, voilà, dans le quoi on est là. C'est même un moteur 65 chevaux, essence, si tu veux savoir. Voilà. Un litre, deux, voilà. <rire> je connais tout, moi. Même moi, j'aime bien les voitures. C'est vraiment hein. ça, en fait. Ouais, mais j'aime bien les voitures. <rire> Encore six pouce pouce pouce tu l'as tout seul yes oh, allez allez encore allez, encore une Tu ne pas au bras, c'est ton nuge qui sera possible. Ok bah les gars, fin de vidéo, on a fait une grosse séance ah, bras, ça a fait super plaisir. Franchement même pour nous, ça nous a fait plaisir ouais, de faire cette cool. vidéo. Donc euh, déjà, euh, si vous voulez qu'on refasse, qu'on vienne chez vous, n'hésitez pas à nous dire en commentaire. Et euh, bah, j'espère que t'as kiffé toi ouais, aussi. Ouais, c'était lourd. merci, merci pour la surprise. Grosse, grosse congestion au ouais, ouais, niveau de ouais, bras et tout. <rire> les coachs, ça va, ils étaient pas mal. Ouais, c'était bien <rire> Mieux en vrai ou c'est vraiment des fakes Non, non, mieux en vrai, mieux en vrai. on t'a pas ouais, mis sur la sûr, corps, sûr, Merci à tu as géré, ouais. tu peux lui ouais, faire un gros bisou, on va pas faire en caméra les gars. Mais franchement elle a assuré. C'était Fitness Fusion. FF. Ils m'ont laissé tout seul là. Eh bah je le laisse en vidéo. <rire> C'était Fitness Fusion, j'étais <rire> <de la rire> en compagnie de. <rire> oh <no! rire> <rire> C'était Fitness Fusion de <rire> <rire> la FF, <inaudible> j'étais en compagnie de Didjo, Pimous, Kevin et Cassandra, Force et fun. Et fun. Il s'est rappelé de la fin, ça va, il y a le slogan.